à tous, euh, sujet qui passionne passionné fou apparemment en ce vendredi matin, donc, je suis là pour vous présenter euh, le point de vue de Sutter Mills sur le choix de la composition d'un stack technique entre un best of breed et une suite technique. Alors donc, je suis Sébastien Le Boucher, je suis manager chez Sutter Mills, Sutter Mills est un cabinet de conseil en data, euh, on fait deux choses principalement du conseil stratégique expliquez-moi comment devenir e-commerçant, par exemple, comment définir de nouvelles sources de revenus, et également du conseil opérationnel, aidez-moi à mettre en place un stack technique, quel outil doit être en place. Donc pour être sûr qu'on part sur les bonnes définitions, voici deux définitions simples, et on commence vraiment facile. Euh, sur best-of-breed et technical suite. Donc Un best-of-breed, c'est un stack technique qui est composé de solutions venant de plusieurs éditeurs, très simple. et donc par opposition, une suite technique est un ensemble de composants euh, fournis par un même éditeur, avec une promesse qui est une intégration avancée entre les différentes, les différentes composantes. Et si on, je, je suis ici sur, sur scène pour vous parler de ce sujet, c'est de, depuis trois ans, donc c'est euh, l'existence de, de Sutter Mills, on voit un phénomène très important sur le marché qui est la rationalisation des stacks et c'est vraiment une tendance très très forte qui s'accélère de, depuis ces deux dernières années. Tant les, les marques que les technologies sont à la recherche d'une one single source of truth, c'est-à-dire où, -ce, où l'information pertinente et véridique se trouve dans mon ad server, dans mon, dans mon web analytics, dans mon RCU, je suis perdu. Et donc il y a une très grande tendance côté, côté marque à simplifier le stack, unifier les datas pour faciliter cette compréhension et cette mesure du consommateur et avec une exigence de plus en plus forte sur la cost efficiency et des économies d'échelle réalisées par cette rationalisation. Selon BCG, une dernière étude, une maturité data marketing permettrait de faire 20% d'économies sur les frais techniques et jusqu'à 30% d'incrément de chiffre d'affaires. Donc la promesse est là, maintenant il faut la mettre en place. Et cette tendance est également soutenue par les tech providers qui font énormément d'acquisitions pour compléter euh, leur présence sur la chaîne de valeur data. Je vais, rajouter, je vais par exemple, Salesforce qui va racheter Datorama pour avoir une, un outil puissant de data visualisation. Et ils vont travailler très fortement sur l'intégration de toutes ces, euh, ces techno pour avoir des, des IDs uniques et pour que l'utilisation entre les différentes plateformes du stack, soit la plus simple possible. Donc tous ces mouvements de marché, euh, vous doivent certainement complexifier votre choix, vous êtes perdu. il y a énormément d'éditeurs, énormément d'éditeurs présents euh, aujourd'hui euh, à l'EBG. On a tenté de vous synthétiser ça sur un seul slide, qui n'est pas exhaustif, donc chers euh, partenaires techniques, si vous ne vous retrouvez pas sur ce slide, c'est pas grave, on a énormément de, de ressources, mais ce qu'on voulait exprimer sur ce, sur ce slide, sur ce mapporama, c'est que vous voyez la tendance à la plateformisation des grands éditeurs américains, notamment avec Google, Adobe, qui couvrent quasiment toute la chaîne de valeur de vos consommateurs, ad site, user centric. Et euh, de plus en plus d'éditeurs qui viennent plutôt de -bas, du bas de, du funnel marketing donc sur user remontent sur cette chaîne de valeur avec des, euh, des outils de site centric euh, et ad centric. Donc cette complexité, comment, euh, comment l'adresser euh, Il n'y a pas de réponse euh, précise, définie, euh, ad hoc, a priori sur le choix euh, de telle ou telle euh, proposition de valeur. En revanche, notre expérience nous a permis de définir quelques éléments pour structurer votre, votre projet euh, data. Et on va vous donner quelques tips, également pour bien choisir euh, les bons partenaires. Donc, quatre étapes pour bien structurer son, son projet data. Euh, D'une part, Premier point, définissez vos objectifs. Ça, ça paraît une lapalissade, mais à objectif flou, résultat merdique. Donc, prenez le temps de, euh, de définir quels objectifs vous voulez atteindre avec l'intelligence data que vous allez créer. Pensez que cette intelligence data, elle doit être liquide dans votre organisation. Donc, si vous êtes, à, si vous êtes marketing, vous êtes à l'initiative de ce projet, pensez l'impact qu'il peut avoir sur le reste de votre euh, écosystème, sur le reste de votre organisation. Peut-être qu'un product manager serait intéressé par connaître les publicités les plus cliquées, les mots de recherche qui sont les plus utilisés pour venir sur vos sites, les produits les plus consommés, les avis sur les produits, pour lui permettre de revoir éventuellement sa proposition de valeur et les produits qu'il souhaite lancer. Ensuite, second point, évaluer comme point de départ votre maturité digitale et data. On vous a fait un graphique sur la partie droite de ce slide, on a pris trois dimensions d'un projet data, la data collection, l'analyse et la data activation. Et en fonction de la façon dont elle est adressée sur votre scope de projet, en silo, désoleillisé ou totalement automatisé, ça vous donne un bon point de départ pour choisir votre, vos partenaires techniques. Si vous êtes plutôt dans une phase peu mature, il faudra faciliter les technologies plutôt intégrées, simples à mettre en place pour passer un palier, passer de de, déso, de, de siloter à désiloter de, et ensuite pouvoir, euh, pouvoir avancer rapidement. Et si vous êtes dans un degré de maturité très avancé, où tout est data driven chez vous, là vous pouvez vous lancer sur des technologies beaucoup plus avancées, de l'IA, etc., qui vous permettront de trouver des incréments en termes d'efficacité marketing. Troisième point, bien sûr, pensez dès le départ à faire des use cases, des use cases par rapport à vos consommateurs, mais également des use cases par rapport à votre organisation la façon dont ils vont utiliser la data, et faites-le sans a priori technique. Par exemple, je souhaite que toute personne qui se plaint auprès de My call Center soit totalement blacklistée de toute action marketing, personnalisation de site, médias, CRM. Et ça, c'est un, un use case que vous allez pouvoir crash-tester auprès des, des technologies que vous allez utiliser pour voir s'il est simple à mettre en place et s'il est efficace. Euh, enfin, euh, dernier point à avoir en tête, pesez bien le pour et le compte entre une suite technique et un best of read. Une suite technique, forcément, va vous amener dans un, dans un état de dépendance par rapport à, ce, à cet éditeur. Dépendance financière. S'il fait évoluer son modèle économique, forcément, ça peut avoir un impact pour vous. Dépendance technologique. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, Google a changé les règles d'utilisation de l'ID double-click, qui a eu un énorme impact, finalement, sur les, sur, sur les pratiques marketing, si vous étiez équipé full Google. Et enfin, le best-of-breed, forcément, amène de la complexité, tant dans le setup que dans la, que dans, que dans la maintenance des, des projets. Donc, ayez bien ça en tête et pesez le pour et le contre. Et enfin, je vais terminer cette intervention avec six tips pour euh, réussir euh, votre, votre projet. Euh, le premier, c'est dès le départ, essayer de modéliser euh, l'efficacité euh, financière de votre, de votre projet. Quel incrément de, de ROI souhaite-t-on souhaite, euh, souhaite atteindre, par exemple Et ça, ça vous donnera des indicateurs pour votre communication interne et pour présenter, valider euh, l'efficacité de, de votre projet. Enfin, sonder en interne dans votre organisation les, les, les parties pris, les, les, les points de vue par rapport aux différents éditeurs. Vous pouvez avoir des, une équipe marketing qui est très en faveur d'un éditeur euh, A, par exemple Google, une DSI plutôt Oracle, et bien ça en tête, parce que ça peut être des pain points que vous pouvez avoir dans la mise en œuvre de votre, de votre projet. Pensez également à tout ce qui est compliance et légal. Par exemple, la localisation des serveurs peut être un pain point que vous pouvez découvrir à la fin. Si l'éditeur que vous avez choisi ne peut pas vous certifier que votre hébergement de données sera dans l'Union européenne. ça peut vraiment remettre en, en cause tout un projet. Troisième, euh, troisième tips, on y croit beaucoup, c'est discuter avec, euh, avec vos pères, discuter avec d'autres euh, euh, autres marques sur des les réalisations de, de projets, la difficulté qu'ils ont eu à, à les mettre en œuvre et euh, les, les gains d'efficacité qu'ils ont mesurés. Il n'y a rien, rien de mieux que les, que les feedbacks et que les réalisations. Quatrième tips quand vous êtes dans un écosystème international, c'est difficile d'avoir une homogénéité de propositions de, proposition de valeur qui soit réplicable localement. Je pense surtout à l'Asie. Où vous allez avoir des, des technologies qui vont être vraiment spécifiques et locales et posez-vous la question, est-ce que votre, euh, votre, votre partenaire technologique peut être pertinent et efficace sur tous les, sur tous les pays que vous voulez adresser Cinquième tips, très, point très important et qui n'est qui pas forcément mis en avant lorsque vous avez des réponses d'éditeurs, définissez le, le niveau de support que vous allez avoir. Par exemple, euh, si derrière vous avez un support très peu présent qui fonctionne beaucoup avec du ticketing et qui, du coup, vous bloque dans la mise en œuvre de votre projet, ayez-le en tête. Ça peut aussi avoir un impact sur les ressources que vous devez mettre en, en interne en place. Et enfin, dernier tips, là, c'est beaucoup plus sur la partie activation média, prenez en compte les Wall Garden. Si votre diffusion est majoritaire sur YouTube, Facebook, forcément, ça peut avoir un impact sur le, sur le choix de votre, de votre partenaire. Donc, ayez-le en tête pour éviter qu'à la fin, euh, les partenaires techniques que vous allez mettre en place contraignent votre, euh, votre activation euh, digitale. Voilà, j'ai essayé d'être concis, euh, euh, de vous donner quelques, quelques avis et quelques tips pour euh, réaliser vos projets. Je suis à votre disposition. On, nous sommes euh, au rez-de-chaussée. Tout à fait. Voilà, stand 30. Sutter Mills. Sutter Mills. Euh, Voici nos contacts. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour euh, creuser vos, vos projets et avoir plus de conseils. Et, et vous trouverez donc le, toutes ces, tous ces éléments dans le chapitre qui est dédié, qui a été réalisé par les équipes de Sutter Mills sur le, sur le chapitre dédié dans le yearbook que vous avez normalement reçu. Voilà, J'essaie de vous synthétiser 6 pages <rire> en 5 slides. Merci à vous.